Oh Vous êtes là Je ne vous avais pas vu. Pire intro du monde. Bon, tu l'as sûrement vu dans le titre et t'es peut-être au courant de la nouvelle politique de YouTube concernant la monétisation des vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'argent et de comment on peut en gagner quand on crée des vidéos sur YouTube. Allez, c'est parti, on y va, on envoie le générique à papa. Si jamais on veut se lancer sur YouTube et qu'on a envie de générer un petit peu d'argent, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'on fournit un travail et c'est bien qu'il soit rémunéré, même si ça ne nous permet pas encore de vivre, quelles sont les solutions qu'on a Si on exclut la monétisation, qui dans tous les cas ne paye pas vraiment très très bien, pour moi il y a trois solutions qui existent, dont au moins deux qui peuvent être appliquées par à peu près n'importe qui. La première, c'est le financement participatif. Alors je parle ici par exemple de Tipeee ou de Patreon. Le principe est très simple. Vous aimez un vidéaste, vous allez choisir tous les mois de lui donner un tip, c'est-à-dire un pourboire, comme vous le feriez à un serveur qui vous a très bien amené votre café dans un bar par exemple. Donc le montant peut aller de 1 à à plusieurs centaines d'euros. Certains choisissent de vous donner des contreparties physiques, d'autres non. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien, Tipeee, parce que il est devenu communément admis là-dessus que les contreparties sont immatérielles. Bah, on va mentionner par exemple votre nom au générique, on va vous remercier, mais on va pas vous envoyer de cadeaux. Ce que je peux comprendre, parce que si jamais vous donnez 5 euros et que la personne doit dépenser 3 euros pour vous renvoyer quelque chose en échange, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir bien plus de 1000 euros par mois pour arriver à faire un salaire correct. C'est une solution que vous pouvez utiliser si vous avez une communauté qui est assez active et qui est prête à donner un petit peu d'argent. Après, il ne faut pas espérer en vivre, parce que ça fluctue pas mal, typiquement récupère un pourcentage sur chacun des virements que je ne connais pas exactement, mais ça peut être un bon complément. Pour ma part, vu le rythme de vidéos que j'ai et le nombre d'heures que je passe dessus, il me suffirait d'avoir entre 100 et 200 euros par mois pour pouvoir compenser à peu près le temps que je passe dessus. Et encore, je vois les choses à la baisse. À côté de ça, on a une autre solution qui est encore en développement et qui n'est accessible que par certaines personnes qui s'appelle Utip. C'est exactement le même principe que Tipeee, vous pouvez donner de l'argent, mais vous pouvez aussi choisir de donner de votre temps. Admettons que vous ayez une communauté qui est par exemple assez jeune donc qui ne peut pas vous faire de paiement, de virement par carte bancaire ou autre, parce ils sont mineurs. À ce moment-là, via YouTube, vous pouvez choisir de dépenser jusqu'à 30 secondes de votre temps par jour pour fournir 10 centimes au créateurs. Ces 30 secondes, elles seront passées à regarder une publicité en entier. Pour l'annonceur c'est tout bénef parce qu'il est sûr que la personne verra sa pub. Pour votre spectateur, il va vous faire un don sans rien sortir de sa poche. Et il suffit juste que les personnes regardent ça assez régulièrement pour pouvoir dégager un tout petit revenu. Voire même beaucoup pour certains, ça dépend toujours de votre communauté, du temps qu'ils ont envie de passer et du nombre de fois que vous en parlez. Pour l'instant, Utip est encore en phase alpha et comme je le disais, accessible seulement à certaines personnes. Mais quand il sortira, je pense qu'on sera beaucoup à essayer de s'engouffrer là-dedans. Et ça peut être intéressant pour des petites chaînes comme la mienne, où moi par exemple j'ai un travail à côté pour pouvoir vivre. Et du coup, si je peux arriver à dégager un tout petit peu d'argent via mon travail mon contenu créatif, bah forcément ça me valoriser, ça me motivait à produire encore plus. Bon. Mais ça, c'était des solutions que vous connaissez sûrement, parce que si vous êtes sur YouTube, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est quelque chose qui est commun et que vous voyez chez beaucoup de créateurs. La deuxième solution, elle est aussi accessible à tous, mais elle peut être intéressante. C'est le principe de l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est Je vous donne un exemple avec l'affiliation Amazon, même si ça existe sur beaucoup de sites et les conditions d'accès sont différentes. En tout cas, Amazon demande juste à ce que vous ayez un compte chez eux pour pouvoir utiliser ce système-là. Le principe de l'affiliation, c'est ce que je fais par exemple dans certaines de mes descriptions. Quand je vous invite par exemple à vous renseigner sur des panneaux LED, si vous cliquez sur le lien et que directement après vous achetez le panneau LED, une partie de l'argent que vous allez dépenser va me revenir. Du coup ça peut être super intéressant parce que si votre communauté est prête à acheter du matériel qui est assez onéreux, bah du coup les personnes vont uniquement dépenser l'argent qu'elles veulent dans ce qui leur plaise et elles vous soutiennent indirectement. Et forcément bah plus le montant est important mieux c'est. Tous les sites du coup fonctionnent comme ça, il suffit d'inviter les gens à cliquer sur un lien et il faut que les personnes dans les 24 à 48 heures achètent précisément le produit sur lequel elles ont cliqué pour que vous vous touchiez une commission derrière. Après le mieux c'est de pas forcer là dessus, je sais que je mets des liens en description, dans tous les cas la personne n'est pas flouée, si elle ne veut pas acheter elle n'achète pas, si elle veut acheter elle a exactement le produit dont je lui ai parlé, dans tous les cas la personne n'est pas lésée parce qu'elle aurait pu trouver le produit elle même sur Amazon à côté exactement au même prix et l'acheter. Clairement le pourcentage que vous récupérez n'est pas énorme non plus, hein. sur un produit qui coûte une soixantaine d'euros, si vous récupérez 4 à 5 euros c'est le grand maximum. Mais il faut imaginer qu'avec le temps, bah, plusieurs liens d'affiliation égale plusieurs personnes qui peuvent acheter un produit et donc du coup tout s'accumuler ça, ça fait une petite rentrée d'argent. Du coup vous avez compris le principe, n'hésitez hein. pas à affiliation dans google pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et de voir aussi quel site le propose de manière à ce que vous puissiez vous éventuellement le faire via vos vidéos pour peut-être arriver à financer vos projets et la dernière méthode et ça c'est la plus compliquée c'est le sponsoring. Un sponsoring c'est quoi C'est quand une marque choisit de vous payer ou de vous envoyer du matériel pour que vous puissiez le présenter dans une vidéo. C'est de la publicité déguisée, hein YouTube avait beaucoup fait la guerre à ça euh, il y a quelques années en France. Là actuellement ça c'est assez d'ailleurs quand on poste une vidéo on peut choisir d'indiquer si elle inclut ou non une communication commerciale de manière à ce que le spectateur ne sois pas trompé. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de recevoir de l'argent. Des fois des gens vont juste vous envoyer des produits à tester qu'ils vous offrent en échange de votre avis, qu'ils soient positifs ou négatifs dessus. Alors ça peut être super intéressant. Moi par exemple je serais super content qu'on puisse m'envoyer du matos pour filmer parce que ça m'aiderait pour mes projets. En soi, je ne gagnerai pas ma vie avec, mais du coup, j'éviterais de dépenser de l'argent dans des produits qui m'intéressent. Bien évidemment, il faut prendre conscience que c'est pas des toutes petites chaînes comme la mienne qui vont avoir droit à ça. Il faut commencer à grimper des fois il ne faut pas hésiter à contacter les marques. Prenez conscience que c'est pas parce que vous avez 30 000 abonnés que ça va être intéressant pour la marque de faire ça Si vous souhaitez contacter une marque, Soyez intelligent, essayez de la suivre sur les réseaux sociaux, de voir déjà comment fonctionne sa communauté, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle se lance, est-ce qu'elle peut être intéressée par ça, et soyez poli. N'allez pas juste lui demander de vous envoyer un produit gratuitement pour en parler. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez limite parce que du coup, c'est profiter de sa notoriété pour obtenir les produits qu'on veut alors qu'on pourrait très bien les acheter dans le commerce pour en faire la review. de mieux, ce sera à ce moment-là d'envoyer un mail très poli à la marque en disant toujours bonjour, s'il vous plaît, et merci parce que c'est quand même la base, en vous assurant que vous ayez une bonne orthographe histoire de faire un minimum pro et en leur expliquant un petit peu le concept de votre chaîne. Ne demandez jamais des produits gratuit, ça ne se fait pas. Imaginez juste que quelqu'un vienne chez vous et vous dise tiens je vais t'embarquer ta lampe de chevet parce qu'elle me plaît mais t'inquiète je vais en parler. Non. Il faut que la marque soit disposée à ce que vous parliez d'elle et éventuellement que vous puissiez en arriver à un accord sur le fait qu'elle vous paye ou qu'elle vous vende un produit pour ça. C'est quelque chose qui est compliqué, hein, ça fait partie de la communication et sans avoir fait d'études là-dedans, c'est super dur de bien s'y prendre. Et un minimum de politesse, ça permet d'éviter des quiproquos et aussi d'éviter d'envoyer une mauvaise image de vous aux marques. Parce que peut-être que la marque vous dira non aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques années, quand votre chaîne aura grossi, elle vous recontactera pour des nouveaux produits. En tout cas, faut savoir que le sponsoring et l'affiliation, c'est deux méthodes qui vous permettent de générer un peu plus d'argent que de la simple monétisation YouTube. L'avantage de pouvoir cumuler plusieurs solutions, ça permet d'avoir des revenus qui viennent d'un petit peu partout. Donc si jamais il y en a un qui se casse la gueule et qui arrête de fonctionner, bah au moins les autres continuent à marcher. et Ça vous permet d'avoir le temps de vous retourner. Ce que je vous conseillerais c'est de jamais vous reposer entièrement sur ces trois choses-là pour pouvoir gagner votre vie, à moins vraiment que vous gagnez énormément d'argent. Pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais travaillé, un SMIC en brut, ça équivaut environ à 15 000 euros par an. Ça veut dire qu'il faudrait qu'avec votre chaîne, vous généreriez dans les 15 000 euros par an. Parce qu'une fois que vous avez récupéré ces 15 000 euros, vous allez payer des charges qui vont vous ramener à 12-13 000, 000 euros, ce qui équivaut plus ou moins à 1 000 euros par mois, en supposant que vous soyez seul sur la chaîne et que vous n'ayez du coup personne à payer parce que si vous générez autant d'argent qu'il y a des personnes qui vous aident dessus, j'espère que vous les paierez Avenir d'ailleurs a fait une très bonne vidéo là-dessus je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller la voir, ça vous donnera un bon aperçu de ce que peut gagner un vidéaste qui fait beaucoup de contenu et beaucoup de vues. J'espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de créer moi je vous dis à la semaine prochaine Ciao